On la mentionne en tant que pionnière de l'émancipation des femmes et des minorités de couleur, alors qu'elle n'a jamais été une fervente politicienne antiraciste et qu'elle a vécu isolée en tant que personne noire en Suisse. Oui, parce que la chancellerie est installée au château, ouvrant la porte a claqué au mur presque, levant les bras au ciel, Tilo est élu, ça a été un tollé général, tous ces messieurs se sont levés, m'ont tapé sur le dos, sur l'épaule, m'ont oui. secoué les bras, m'ont embrassé, c'était vraiment un moment émouvant, euh, j'ai la réputation d'être excessivement maîtresse de moi-même, je dois vous avouer que j'avais les yeux pleins de larmes et, et je devais me mordre les, les lèvres pour ne pas presque éclater en sanglots, tellement j'étais bouleversée, émue, bouleversée non seulement du fait d'être élu, mais du comportement de mes collègues qui vraiment étaient heureux. Et ça a été un moment inoubliable, ça a été extraordinaire. Et ça m'a récompensé de toutes les peines que j'ai eues, même des moments de découragement qui peut-être tenaient plus à la fatigue qu'à qu autre chose. Mais vous savez, lorsque vous êtes fatigué, vous devenez pessimiste, vous voyez les choses en ordre. grâce à cette échange d'idées et de données historiques que nombre de personnes ont prévu leur point de vue initial et qu'elles adhèrent à la solution du respect de nos sur cette place publique. Louis Agassiz s'appuyait sur la théorie selon laquelle blanc et noir auraient été créés séparément. Louis Agassi postulait une hiérarchie des races. Donc d'abord, faire de cet espace un lieu de mémoire dans toute sa complexité de Louis Agassi à été frère. Questionner les racisme structurels que les universités, que d'autres institutions reproduisent et s'engager à les déconstruire. Laissez-moi laissez vous expliquer davantage ce que je veux dire en revenant sur Tilopray, qui est une question politique d'engagement féministe, antiraciste, mais aussi décolonial.